On, toi on t'a dit hein. bah, dans tous les cas on aura un, un porte-avions sûr c'est déjà pas ouais. mal Et voilà, je vais voir pour bon. qu'il nous donne accès bon. à tous les véhicules donc là, sans moi, donc. mais oula putain après, un autre truc que je ne comprends pas, c'est que à ce moment-là, si vous n'êtes ni relié à la milice ni à la gendarmerie, à quoi qui vous avez donné les infos, etc., on n'aura pas forcément besoin de vous. En fait, on est un corps de l'armée qui s'occupera de faire reconnaissance, des reconnaissances de toute l'île, qui vous donnera des infos sur des véhicules. Enfin, oui. Genre, on dit là, il y a un camion qui ferme. Suivant le côté, on donnera l'info soit à la milice, soit à la gendarmerie. Et si une fois il y a une prise d'otage, on peut survoler la zone pour chercher les sources thermiques et tout ce qui va avec. Et pour tout ce qui est l'idéation de cible, par contre, c'est que euh, tout ce qui est fondateur qui auront le droit de décider. Oh putain Et alors, tu sais quoi, si on rajoute une, une entre une armée publique, armée de l'air, mais vraiment entre une armée publique, va être un bordel, hein Pourquoi ça va, faire, ça va faire trois factions différentes au niveau des forces de l'ordre, hein Mais non, parce que ça, il, personne ne sait que ça sera à part, tu vois Pardon, mais qu'on va voir des avions de chasse des coalés, euh. Non, non, on sera à 2 km et sur un porte-avions qui est minimum à 5 km des côtes, donc c'est tranquille. Ouais. Je sais pas, moi je demanderai aussi de mon côté, etc. Bon, ça a été accepté à la Réunion Oui, non, mais parce que la zone 61, alors c'est... Parce que moi, de ce que Alfred... Ça, c'est pas sûr, mais on m'a dit c'était oui. port ouais, le porte-avions peut-être port la zone c'est... C'est une très bonne idée. Mais la zone 61, moi, on m'a donné des trucs totalement à l'inverse. C'est style, t'as même certains miliciens qui n'auront même pas le droit de rentrer dans la zone 61. C'est pour te dire. Ouais, après, je sais pas. Enfin, ouais, ça on va être au gradé qu'on le voit, c'est tout. Au -ce gradé, c'est logique, qui ont fait des formations en zone 61 et ça. Donc. Euh... Ouais, mais après, le truc, c'est qu'il y aura des avions comme euh, le Cherka qu'on qu pourra pas piloter avec euh, partageons et tout. Bah, c'est un avion qui est énorme. Oui, à ce moment-là, vous prenez un autre aéroport, vous prenez celui suite suite tout au nord. Vous, bon, la distance euh, au nord-est Euh... Ah, je suis à Molos Ouais. Ouais, de mais façon, le problème, je... c'est qu'il n'est pas assez long. Pas assez long. Bah, ouais, oui. Il n'est pas du tout assez long pour atterrir. Bah, au pire, vous prenez le général, il vous... y a déjà le HQ, donc voilà, je sais pas. Ouais, bah, bon, de toute façon, on verra ça. Mais après, tu vois, ça se trouve, on sera peut-être pilote test et tout, c'est. Après, je ouais, pense que. vous pouvez que ça déjà serait... vous déplacer au niveau du magasin de. Oh, ouais, au de bateau. C'est où ça Juste en dessous à Nocho et c'est sur les côtes. Mais pourquoi tu nous as on nous a lâché bah, Parce que moi loin. je vais à l'armurerie. Je sais même pas où qu'on est. Je ne sais pas lâcher. Ah, je, oh, je vais à énorme. pied. 200 mètres, hop. Je crois que j'ai commencé à aller à la nage après. Mais non, mais j'ai un bateau. Hein. Ouais, mais c'est mieux nager. Oh bah, alors, tu te nages tout seul. Hein. Et les jambes. Ouais, bah alors tu sais que tu vas faire au moins une heure de temps facile juste pour aller de côté. Je sais. De quoi c'est pas, pas si loin que ça, ça. hein Ah, quoique Si, si. Ouais, non, je vais vous attendre. J'ai déjà combien de mètres c'est. Après, ce qu'il faut faire là. Hein. <rire> bah... <rire> non, ah oui compte. mais ouais en fait j'avais pas été aussi. aussi loin Ah il faut aller à l'armerie c'est ça non. non Bah ah, maintenant okay. vous reprenez et puis on va euh, sur les côtes de Neo Chori Ouais c'est à 4 km 9 Bon oh, tu vas tout seul Ah non j'y vais pas c'est bon Ah si pas... si maintenant bah hein. si si y pas, Oh y'a que 50 dans... en coffre J'en aurais mis 120 pour le bateau il y pas lequel. Bah, Allez, il y Parce que Non vous partez on tous, a 50, hein, 45 mais... hein Bon, attends, ça a combien de place ça Ah euh, Y'a combien de. Ah merde Ah, la connerie euh, Marc, t'es où Euh. euh l'armurier oui. oh, Mais qu'est-ce que vous foutez à l'armurier Bah, on achète les armes Ah, moi j'ai pas le droit Si, j'ai le droit Je vous ai acheté une licence Euh. Je fais plouf ou pas mais ben like oui, you. tu peux faire flouf Quoi tu peux Oui arme, vous pouvait, mais sauf ça coûte 30 000 de port d'armes, et ensuite 15 000 d'armes, etc. Ah, mais j'ai pas le port d'armes. Ben voilà, mais il s'achète de bonnes trucs. Mais ça vous sert à rien une arme pour le moment. Okay. Non, Donc maintenant, un truc qui serait bien. Venez où oh, je suis. Please. Et si on avait juste quelqu'un qui aurait la mobilité de pointer sur lui 7 000, ce serait bien. Euh, attends, je vais te dire ça. Quoi pour louer un deuxième ouais. bateau Oui. T'as dit où la banque Marc, t'as 7000 sur toi Ok. Euh, pas sur moi. J'ai 3006, euh, 3 des calques. Non, attends, quelques. Attends, bouge pas, je vais sortir, non. je vais sortir. C'est bon, j'ai. C'est bon, t'as hein J'espère que la thème marche. Vous êtes où Moi, je suis paumé, hein. Donc, je faut la carte sur le côté. Bon Marc, euh, le premier bateau, tu prends le... celui qui est déjà sorti, tu le pilotes. Mmh. Et tu vas... Juste aussi les clés. Ah, oh, le filet d'ornade je ne pas, pas le manger. Carrément. Oui. Euh, ensuite... Attends Marc, je te mets le point. Il on... euh, y, y a déjà quelqu'un en conducteur. Non, non, vas-y, okay. ça va être pour dur. Oh, on ne peut pas supprimer les filets. Alors. Non. Euh, non, non, en fait, il y en a, en fait, a qu'un qui va. Euh, L'autre, il reste et puis il conduit le deuxième bateau. Mais de quoi j'ai rien compris de... non, Tu veux y dire y que a, nous, y on fait a... les retours sur l'île et on remplit le bateau, plus... Euh... Marc Quoi Tu restes là donc, euh, donc, si tu veux, il y a deux bateaux qui vont faire des allers-retours depuis euh, la ville back. submergée jusqu'à un endroit que nous on a marqué sur la map. C'est l'endroit où il y aura les deux HMTT. Moi, je restais avec les deux HMTT pour éviter qu'ils on Vous, en tant que bateau, vous allez juste faire les allers-retours ah, okay. à trois en tout, parce qu'en fait, vu que c'est des bateaux que deux places, il ben, y en a forcément un qui y aura de votre côté. Euh, donc, je sors le deuxième bateau. C'est à quel endroit qu'on se rejoindra <coughs> Ben on te ferait de euh, Marc ou Jack, vous pouvez venir piloter le deuxième bateau s'il vous plaît Mais pourquoi il peut pas piloter le deuxième Bah, si, il en faut un des Il faut qu'un de vous deux prenne le deuxième bateau parce que Patrick, il faut qu'il prenne son deuxième HMTT là-bas où on va y aller. Ah, bah oui, j'avais oublié. Bah, vas-y, euh, demi-tour, je vais pas y aller à la nage. Parce que c'est ça pour manœuvrer. Oui, c'est la merde, d'accord. Oui, c est, c est bon. Je te deux. suivrai une autre fois, désolé le 1080p bon, avec ma toi. cour de merde, voilà. J'ai pas Oui euh, voilà. Bon, euh, t'as fermé ton véhicule, Marc oui, parfait. Euh, Patoche Ouais Tu viens avec moi Monsieur à la trace, euh, je te mets juste un euh, jack. Oui Tu regardes à l'ouest de la ville submergée, je te mets un point. Tu sautes Ouais, attends juste deux secondes. Vas-y, c'est beau Ok, je l'ai vu. T'as vu En gros, quand on va reprendre les trucs, ce sera pas mal. Monsieur Guillaume, qu'est-ce que je dois faire Oui, tu prends ton HMTT. Et. Attends. Et... Attends-moi. Attends euh... Oui, attends. je t'attends. Oh, ouais. Moi, ah. <rire> bon, tu me connais, je vais te paumer sinon. Voilà. Ensuite, il y en a un des deux qui peut déjà aller submerger à la ville submergée à l'effet, et puis il y en a un autre qui devra attendre au point de rendez-vous là pour venir chercher Patoche. Euh, je vais chercher les pataches. On attend patache pas pataches On hein. attend pas pataches Attends attend pas Patrick. Oh il est lent le bateau et on doit faire 4 km Qua avec, 4... sérieusement. Bah 80 km au max. Hein. Euh, 70. Ah non, c'est 80. Bah moi je suis bloqué à 70. Hein. Bah c'est qui t'aime pas Voilà. Ouais, je suis en train de faire... Patrick, t'es en train là. de suivre Ouais, ah, je te suis, je te suis. 71, moi. T'arrives à 80, toi Là je suis à 69. Ah et tu peux pas dépasser 70 c'est pas ce que je lui disais. Ouais, tu vas tout droit quand même ouf. <rire> quel, ouais, quel, euh... barbare. DT, quel barbare. Moi, je te suis tout parce que j'ai pas de GPS moi. Il devrait mettre des bateaux dans la milice. Et n'y a non, pas non, possibilité non. de tuner euh, les camions là. Ah j'avais pas vu. Mais sauf il faut aller chercher à cavala. Parce que putain, euh, 84, il y a un sous-marin, hein il y a, un, sumi, il y a un... un un gonflable, et puis le même que celui que vous pilotez, sauf en 2010. Ouais, J'ai deux UVR. Et c'est même pas moi. Hein. <rire> Mais c'est ni moi. Ouais ah bah oui, c'est pas toi, c'est deux autres comptes. <rire> c'est ça. Le mec, il a acheté deux vues, tu sais. Non, <rire> Putain, mais il quel, quel baron! Il a 15 comptes quel sur barbare. le même ordi, sur oh, 15 fenêtres différents Il regarde le stream 15 fois. Ah, c'est ça, tu sais, tu mets. Euh, tu mets euh, un, oh. Après, il s'invente <rire> des conversations ouais. et tout. Ouais, c'est ça, tout total. Oh, le mec, fait, plus, oh. en fait, il joue plus, tu vois. En fait, il stream un autre streamer. Alors, si tu veux, je suis en train de lire. En fait je sais pas pourquoi il est en sous-titré ton truc C'est quoi Et c'est marqué assis décliné hors par le Je sais pas pourquoi il y a des sous-titres Ah je sais pas non plus euh, T'as deux C là en bas à droite Tu de une fois sur le CC C'est bon y a plus Ouais mais j'ai pas compris pourquoi euh, D'accord pourquoi je suis retourné Parce euh, que tu t'es mangé un mûret Ah c'est bien <rire> T'étais tout, hein. tout droit Ouais je sais le bâton en première personne, tu peux pas le piloter. Ah non, même en troisième. Non. non, on va où nous euh, nous on va au point que j'ai mis sur un map qui s'appelle ici. Ok. Par contre, je comprends Alors, pas, t'as des putains de moteurs dessus, mais t'avances presque pas. Ah, mais attends, si on je. Est faire... 2 km de ton point. Oh vas-y je vais déjà aller submerger moi. Fais oui. gaffe parce que j'ai des véhicules sur la côte. Ah ouf Tu bah, vas au point Marc Ouais ouais. Par contre je sais pas si c'est ce bateau qu'on peut mettre un peu sur la terre. Euh ouais un peu. Mais là, tu sais que c'est seulement avec celui-ci on a testé t'sais, que tu peux piloter mais jusqu'à.. Jusqu'à l'endroit où t'as les artefacts. Hein. Il prend pas l'eau. Ouais, il est à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ouais, trop tard. Sérieux Ouais, après. Il n'y a pas après. Si, il y a après. Alors que je peux, ouais, va, je peux prendre la, la petite pente et aller jusque devant <rire> les artefacts en fait, avec le bateau. En fait, a raison, tout le monde. Euh, oui, tu peux aller juste... Non, non, en fait, va tout droit, en fait, c'est moi qui t'ai dit la merde. Oh, putain. Quel connard. Oh, t'as plus de pneus, mec. Ah, bah, il est mort. Ah. T'es mort j'ai ouais. fait <rire> un Bah ben, En fait, je me suis mangé derrière ça. Il t'as déconnecté. J'ai crash. Parce que des explosions comme ça, ça me fait crash. Ça, ça a même pas explosé, mec. Ben, chez moi, je te jure, je suis c'est venu du noir. Tout à coup, j'ai une grosse boule de feu. Et franchement, je crois que j'ai pas vraiment pas... oh, perdu de vie. Je suis à 89%. <rire> euh, Répare déjà mon truc. Euh, bah ben, oui. Sauf que tu te rappelles ce que tu m'as dit. Quoi Ça sert à rien, prends pas de, de, de, de trucs de réparation Non je t'en ai donné une hein. Ah mais je pensais que c'était pour réparer mon camion hein. Bah oui Mais mais tu peux en réparer plusieurs Ah bah ok Limité Ah bah ok, bah, faut le dire hein. On t'a dit Bah non On oh, pas les Tu peux pas te téléporter bien sûr Tu peux pas de TP Non, pas droit Ah ouais mais tu feras comment le chemin euh, T'inquiète pas, je prends, un, je prends une haillon sport ou un SUV. Pas de souci. Bah là, tu pourras pas le mettre en fourrière. Hein. Arra. Les quoi Ton là. SUV ou ta haillon sport. Ah non, mais je m'en fous Je suis sans balai-couille. C'est des les Suisses, hein. Les Suisses, c'est riche. Exactement <rire> Ah donc, je peux te faire exploser ton bateau, ça te gênera pas. Ah non, je m'en contrefous. J'ai encore 12 millions qui suivent derrière sur le compte question à farmer avec 12 millions. Mais oui, mais moi c'est. Mais euh, si ramasser trucs, Arax. Euh, ouais, volontiers. Euh, J'ai une pioche. et euh, oui, par et contre j'arrive pas. Près à le disait Do Tu ah. dois bien viser. Putain. Bon. C'est vrai que t'es mort. Non, oh, non, je me suis pris un. Ben, un... un rocher. Dis-moi, je spawn pas une ville, je spawn juste à. Non au camp rebelle sud et puis en fait comme ça je suis à ouais, j'arrive pas à récupérer ta bouteille d'eau et tout hein. ah c'est bon c'est 14 bouteilles d'eau mec oui mais moi je prends de la dose hein ouais, je vois ça et... 14 bacon tactique et oui mais mec moi c'est c'est ça hein. quand je pars en valo il... euh, oh je vais faire bon je vais faire je vais me bloquer ah, moi aussi j'ai un peu lagué là sur le coup je peux pas verrouiller ton véhicule mais euh... Ah merde, oui je t'ai donné les clés. Bon pas grave, de toute façon t'as à côté. Et là avec le bateau j'ai juste que dans la zone pour euh... Ouais, ouais je t'ai dit. Par contre pour manœuvrer, c'est limite ce bateau. Ah oui c'est de la merde. C'est pas qu'il faut tout anticiper mais presque. Non mais faut éviter de tourner surtout. Oh la maison Bon. Je vais je commence à les mettre sur la route. Euh, dès que tu reviens en haut, essaie de... De me donner euh, les clés. Ah, bah oui, ça c'est fait. Il y a <rire> un sujet avec son micro. Je tombe que sur des meds, moi. Franchement, <rire> ça. Le mec il. Déjà il explose. Ensuite il se fait déconnecter. Il se redéconnecte après. Ah, voilà, je sais pas ce que t'as ce soir. Hein. Euh, Adrax Pas ah, Guillaume. Ah, il a toujours pas le même micro, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ah, t'as été kické, mec. Oui, j'étais. Ok. Et en tout cas, son ratio, par contre, il est parfait. Hein. Il m'a dit que t'avais 60% de chance de low. T'avais 30% de chance de med. Et, 2, euh, et 20%, euh, et 20 de chance de height. Bah, je me retrouve avec 6 low, 2 med, euh, 3 med et 2 height. Oui, c'est tout le temps comme ça. Je, je reviens dans 30 secondes. Yeah. Ok, vas-y. Il n'a pas fait aussi random qu'il a dit. Non. Mais la première fois, nous, ça faisait aussi que ça. Et en fait, on faisait que récolter le, le mid et puis le height. J'espère. Ah oh, voilà, c'est ce que j'avais peur. Ouais, Qu'est-ce que as Non ça. C'est qu'en fait, si tu veux, vu que j'ai été kick, mais en fait, c'est que j'ai gardé la même position. Ouais. Et en fait, j'avais juste peur qu'en fait mon véhicule, il s'était mangé un truc et puis que merci à voir. En fait, ça va. J'espère qu'il y en a un de vous qui a un kit de soins, de premier secours. Je suis un peu endommagé, je suis à 58. J'en ai 5. Puis mon frère, normalement il en a aussi 5. Je savais pas que t'avais un frère. J'ai un petit frère, un grand frère. Ah ok. Et une demi-sœur. Au moins, dans le bateau tu peux mettre 9 lots et 5 meds. C'était déjà full. Ouais, mais c'est surtout le sac qui compte hein. Et ouais, bah ouais. le fait qu'on ait entre juste les HMTT juste à côté entre mis. Voilà. Ah, ouais. Ouais. Ça, c'est bon. Ah, j'ai trouvé un moyen okay. de remplir mon bateau à 100 pour avoir le meilleur rendement. Je suis dans ton camion, enfin dans ton véhicule. Hum j'ai bloqué mon véhicule mais euh... Comment ça t'as bloqué ton véhicule bah, j'ai bloqué mon véhicule le temps Et je me suis mis à ta place mais bon Mais oh. c'est bon je sors là L'équipe devra casser je te jure Bah c'est toi hein ça fait du bien de conduire un SUV Beaucoup plus rapide Et bah c'est bien j'ai pas le pété en arrivant Bah, ben, au moins, ah. il y aura personne qui te volera. C'est quoi d'ailleurs Non. Donc, tu devrais la détruire Non, je sais pas. Merci, monsieur. Et de rien Donc, je suis en train de 3 du, du centre, enfin, là où on doit passer au ouais. milieu. Hein. On est like avec vous. <rire> là, il y en a, il doit se faire chier à vous attendre. Non, t'inquiète. Normalement, il est en train de faire ses devoirs. Bah, non, je suis en train de regarder le stream de ton ami. Ah, je te remercie. D'ailleurs, c'est quoi ton nom Comme ça, ça fait un peu Yamoki en majuscule. y a m y Yamoku. Yamoku. Yamoku. YAMOKI. Yamoku. M-O-K-Y-K-Y -K -Y. Ah, C'est pas compliqué tu vois C'est pas comme Guillaume tu vois C'est une amoureuse en... Ouais c'est ça, un, un, un mignon J'ai un pote Attends. qui est en train de me faire la bannière, le logo et un... bah Là c'est pas un mignon mais bah, fait... c'est genre un petit vampire bizarre Oh là du tout Non du tout Mais t'as mis d'espace entre chaque lettre Ah non non, non, il n'y a pas d'espace. Ah, mais c'est ah, si. quoi C'est sur YouTube ou t'es sur euh... Switch Switch, Switch Non, normalement, non, c'est Y-A-M-O-K-Y. Y-A-M-O-K-Y y Ouais. C'est mis suisse. Bah, <rire> ouais, mais YAMO, oui. C'est des majuscules ou pas Ouais, c'est des majuscules. Bah, après, c'est pas une obligation. Y-A-M-O-K-Y. K-Y, oui. Mais bah, directement dans l'URL, tu fais www.teach.tv slash mk. Hein. C'est ce que j'ai fait, mais je trouve pas... T'es pas aimé, en fait, Ah, et c'est peut-être qu'en fait, ton live a crash. Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Non, ah non, je crois pas. Hein. Ah, bah, je sais pas, je vais proposer. Euh... Je crois pas. Je vais hein. Voilà. Hein. Ah oui, mais... Euh... Voilà, je proposais, hein, voilà Voilà. Oh je t'entends 15 000 fois c'est dégueulasse. Ah ouais c'est chiant. Hein. Surtout qu'il y a pas, chiant, y a pas chiant, beaucoup chiant, déjà l'entendre une fois c'est compliqué tu vois mais deux fois là c'est bon t'as t'as bien avec. Ouais. Ah t'es à droite. Et je sais mais et on peut couper Marc hein, calme-toi. Hein. et je lui dis juste. Calme-toi. Il va venir mettre son clavier sur ta tête et il va commencer à... Non. Ouais, par contre, j'ai coupé le son du stream parce que c'est vraiment dégueulasse en de deux fois. Ah, c'est marrant, ça se met pas à jour. Et en plus, je stream ouais. là si tu veux, je stream sur <rire> Twitch, Attention Youtube non, non, non, et, non, non, non. Et, et, et et des mots et euh... Mais tu utilises OBS ou pas Ouais. Bah, j'arrive pas à streamer avec OBS. Euh, t'as quoi comme Alors quoi j'arrive aussi. Comme quoi Comme connexion, t'as quoi euh, Bah là, actuellement, je suis sur mon PC portable, juste que je rentre chez moi. Ah okay. 850 m avec un i7 et euh... tout. Il faut que, faut pas que tu beaucoup d'applications, faut pas que ton processeur soit à 100% parce que moi ouais, ça va déjà arriver. Bien 100%. sûr, t'inquiète pas, il n'y a aucun risque qu'il soit à 100%. Si bah, tu veux, on va voir ensemble pour BS. Ah ouais, ouais, au pire, ouais, on verra. Et j'ai le chat, le multichat en fait. Mon PC portable à gauche, je ne très souvent beaucoup de personnes. J'attends toujours mon épée Moi j'aurai bientôt mon nouveau PC encore. Ah Moi j'aurai pas encore mon nouveau PC. Non, Moi ça va être une machine de guerre du futur. 2080 TI overclocké à 140%, 150 même. Donc ça fait à peu près du 160. Non, 200% en toute puissance par rapport au GTX. Avec 22 Go de RAM juste sur les deux GTX. Une carte graphique euh, où tu peux mettre 64 Go de RAM dessus. J'ai avec toi. Euh... Yep. Euh, bah tu vois le bateau Tu montes dans le bateau. Voilà. Et un core I9. abusé sur le corps. Il pas monter. Pourtant il est ouvert. Vous bon, votre véhicule. D'ailleurs les Core I9 ils sont en vente déjà ou pas euh, Sol Suisse, ouais. Oui, bah, bon, on va voir. Ah, c'est bon. bon. Moi, je te dis ce qu'il en est chez nous. Bon. Oui, bah, oui, mais chez vous, c'est pas la même chose que chez nous. Exactement. Chez nous, ça sort 4 ans et demi. Après. Peut-être, bah, moi, bah, bah, ça s'arrête à WikiSat. Mais euh, le i9 tu peux le mettre sur n'importe quelle carte mère ou pas Hum mmh. Les i7 tu peux le mettre sur euh, n'importe quelle carte mère ou pas ah bah, ah bah non, i9. faut que ça soit... Un... Ça dépend le slot, ça dépend... Euh... Enfin, tu... un i7 tu peux le mettre sur n'importe lequel, sauf... Euh, sur le i9 Le i9 Ah bah sur, non. Euh... non, non, non, non, c'est sur les cartes mères i9 hein. Ça va être un... Attends. Les cartes mères pourront pas prendre... En fait, tu pourras probablement le mettre sur n'importe lequel, mais c mais ça aurait pas la même. Socket, Socket ça. Ça sera pas la même. Et d'ailleurs, euh, les fabricants de cartes mères ils sont un petit peu à la ramasse. Hein. Non, non, non, mais euh, mon gars, le 9 euh, ça dépend de quelques que tu as, euh, as. Bah, pompe, azuis, azuis, azuis, ils ont dit qu'ils avaient pas sorti les. Ah, mais c'est normal. Qu'ils allaient, qu ils allaient faire deux mois après euh, les... ils sortir deux mois après de la sortie du I9. Parce qu'ils avaient, de... avaient pas eu assez le temps de le développer. Oui, mais. Ouais, euh... mais... Tu pourras le mettre comment alors ton processeur I9 sur ta carte mère Bah via d'autres ben... euh, fabricants Ouais Heureusement Avec que c'est pas les seuls Ouais hein. euh, tu sais que déjà je peux pas le trouver le i7 sur, euh, sur les 9, euh, Je trouve un i2, ah bon. <rire> C'est un patium 2 là, c'est même plus un i2 C'est <rire> <'est> un oh <rire> mon dieu euh, euh, attention de... Merde, t'as oublié de faire quelque chose Quoi Quoi T'as oublié de me rendre la bouffe, Ah oui, ok. tu me les rendras quand t'auras... Je peux et puis voilà. ouais, je te donne ça maintenant. Ouais. Bon, je reviens, je dois juste rescotcher mon casque. Ah t'as fait petit casque. Il est suisse et il rescatche son casque. Ah ah, il un petit problème là-dedans. Tu en avais combien de déconnes? chez même plus. Quatorze Bon, moi je suis bientôt full. Ah mais... C'est bon, je suis full. Je pas attendre. Attends, je vais faire un petit Mathéo Lego. Il m'envoie. Salut, Jacques. Je suis nouveau. J'aimerais savoir si tu voulais qu'on fasse un truc ensemble. Marc. J'ai que Marc. Ouais. Ouais. Non mais en fait j'ai que... j'ai que... j'ai pas ton frère. Euh t'as dit quoi pendant J'ai... j'ai pas euh, Guillaume. De quoi avec euh, Guillaume Mais pour... Euh, pour lui refiler sa, sa bouffe. Bah oh, c est c est vrai, normal, il est pas collé. De... Ouais c'est pas ça. <rire> euh ok, qu'est-ce que tu peux faire Oh bah j'ai nouveau me péter la gueule avec le bateau Oh c'est quoi ça Oh c'est bon Elle est sans bon. bouger La rare. marche arrière elle est juste impossible Avec le bateau Ah ouais Pire qu'un camion Le truc c'est un tank quoi Tellement Heureux. Allez, je vais me péter la gueule encore. Et oui, c'est normal et... vu que t'es loin de moi, mon petit. Et les Indiana Jones des temps modernes, c'est ça Exactement. Sauf qu'il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'allemand et. Il n'y a surtout pas et, de nazi C'est Oh non, et, mais c'est et... quoi ce bateau Et en plus, c'est que Indiana Jones, euh, bah, il ne sert à rien en fait dans certains films. Il y a quelqu'un qui pète un seul de mes véhicules. Il au... y a quelqu'un qui pète un de mes véhicules, c'est 1,5 million. Ah Par contre, euh, je sais plus si on va 22 000. Ouais, bah c'est moi qui fixe le prix. Vraiment impossible à utiliser. des Attends fouille des trucs euh, départ, en fait tu... quand tu le verras je j'ai mis un nouveau camouflage Tu vois, il est un peu éraflé partout c'est pas grave c'est que je suis armé non mais j'ai une grosse à outils ouais moi j'ai un flingue moi j'ai les et alors ah, j'ai William aussi j'ai Alfred, un... j'ai Julio, j'ai William, j'ai Charles. Mm -hmm. Par contre, Jean-Pierre Trump, Quentin, Jean-François ah, et Jean Flo et... que... le Fou, je les laisse. Hein. Flo, je sais même pas comment il a fait pour de... que devenir euh, milicien. Mais tu sais qu'il a été pris là. pendant une semaine en tant que milicien Ah, il a ah. été refusé Non, il a été accepté, mais en période de test. Oui, et mais. Une euh... semaine. Il y a une semaine okay. Non, non, non. Il a été pris entre guillemets en CDD. C'est juste. Hein. Ouais. Ouais. c'est CDD chez euh, ouais, été... CDD. Bah, dans le camion. Oui, mais j'ai besoin de moi. Oh, putain. Et en gros, bah, si tu veux, ben bah, en fait c'est un CDD d'une semaine, mais sauf, il a été euh, le CDD a commencé a commencé mardi ou mercredi, c'est qu'aucune fois. Voilà. Ah ouais, donc le CDD dans ses fesses, quoi. Voilà, le CDD, du style, on va pas le voir une seule fois en tant que policier. il va être refusé. Ouais, C'est cool. Ouais. Je ne le supporte pas, lui. Ah, moi non plus. Bah, surtout que la dernière fois, on a. Il était juste. Tu sais, en fait, c'était jusqu'au gendarme avec euh, Noé, puis il était venu. Il était rentré dans le cas, et puis tout à coup. Mais euh... il est vraiment rentré de chez rentré dans le cadre à. à... Euh, ça veut dire quoi cette expression euh, suisse Rentrer oh dans grave. le cadre Ouais. Euh. ce que euh, dans le logique des que... choses, ça voudrait dire qu'il est rentré dans le rôle, enfin tu vois, enfin dans le truc. Non, non, c'est pas dans le sens euh, C'est dans le sens euh, qu'il s'est pas gêné pour qu'il ferme sa gueule. En gros, il est venu, est il, pas pas il, il est, est, est monté est sur est ses sur grands chevaux pour ouais. que. En gros, il s'est pas laissé faire quoi. Et c'est pas bien De quoi il se faisait bah engueuler non. par... Euh... Mais non, mais il de, est tu veux, il y avait Julio et ça. Puis on ouais. expliquait juste une deux choses, du style une de règles. Du style, euh, tes grades sur TS ainsi que dans le jeu, tu oublies tout ce qui est pas pour rue. Donc tu supprimes ton grade aux rue. Dans le jeu, quand elle se... Ah merde, elle... de bah, il va revenir, vous inquiétez pas. Euh... Ah, la connexion suisse, c'est de la merde. Non, il... euh... oui. C'est que lui, il me semble qu'il est toujours par Wi-Fi. Ouais. Euh, euh, branche-le, un connard. Non, c'est qu'il. Eh, maintenant, pas, je peux je je je dire tout ce que je veux là, maintenant. Ah, non, après, ah bah non. Ouais, non. non. <rire> euh, et en gros, ben, il a pas aimé qu'on lui fasse une petite remarque du style. Tu sais quoi, à un moment, je lui ai dit juste. Ah, aussi, je lui ai dit. Ouais, et puis je dois juste te... encore te dire mon petit flow. Et j'ai un peu le temps de finir la phrase. Ouais, je suis pas ton petit, alors tu te calmes. Ah, fais... ah d'accord, donc la prochaine fois c'est soldat le fou et si tu me réponds mal ou que tu m'appelles par mon prénom alors qu'on est dans le RP ou sur le TS pour un channel, truc... euh, ben, oh. euh, Je te rentre dans le cadre, et ça C'est qu'en gros je te, ah, oui, oui, te rentre dans le lard en fait okay. voilà. voilà, rentrez dans le lard, exactement voilà. <rire> Oh mon dieu mais c'est juste que nous ouais, beaucoup plus vous... subtil en Alsace en fait. Bonjour, voilà. je excuse de vous déranger, j'aimerais simplement savoir si la récolte de fouilles... Aurait... <rire> euh, je suis comment pour répondre. Quoi euh, Y téléphone, tu choisis le mec, t'écris... Y, y qui t'a envoyé ça Téléphone, l'administration. L'administration qui t'a envoyé ça C'est qui l'administration euh, Non, non, non. t'envoyes pas aux admins. Où ça a été envoyé par admin. De la part de l'administration. Téléphone. Et c'était quoi oh, le message Regarde, Bonjour, je, je m'excuse de vous que déranger, que... j'aimerais simplement savoir si la récolte de fouilles archéologiques fonctionne bien. Cette nouveauté date de la mise à jour de ce matin. Alors euh, attends je lui réponds. Oh merde, je me suis gouré. Bonjour vas... bah oui bah attends, et on envoie un message pour une fois. Ouais, okay. merde, on peut pas euh, sauter des lignes là euh, As as oui et tu envoies à Lenny. Euh... Euh, bonsoir euh, Oui euh... Ceux-là ah. euh, Marc t'arrives à être quoi Mais je suis toujours quoi Mais d'accord oh, Je sais j'arrive à relancer vite Oui c'est vrai que tu as juste la perte de quoi. T'as bientôt, far... bientôt fini de farmer euh... Yamo Attends. Ah. Oh putain, j'ai de nouveau me prendre un caillou. Bravo. Batoche. Hum. Non mais c'est Batoche, je les supporte pas moi. Ah, y'a un hélico sur zone. Mm -hmm. Hein oui. oui, Y'a un hélico qui vient oui. de passer Oui. Euh, je sais pas si j'ai bientôt fini. Ah je... oui, je le connais, c'est quelqu'un, euh, c'est Damien. Oh putain, c'est des mains et qui vient foutre la merde. La ah rue. Ouais, oui. oh, je vais le voir. Et ça rapporte beaucoup la fouille archéologique ou pas euh, tout Non, hein. non c'est dans les meilleurs euh, niveaux légal c'est dans les meilleurs. Mais sauf après, il faut regarder parce que. Elle a été ajoutée ce matin. jamais. Ah eh bah, ben, vu qu'on est bêta tester on devrait gagner beaucoup plus. Oui. Je vais envoyer un message euh, au Oui, oui. <rire> je peux te faire d'accord. Bon. Bah, euh, pourquoi ban On a bientôt euh... de, fini de remplir vos. Bah, je sais pas, je pourrais pas te, te dire, euh... je pourrais pas te dire. Vous pourrez pas te dire Bah, moi j'ai même pas encore rempli mon véhicule. Bah, pareil, j'ai pas, pas rempli. De de on mon... a même pas commencé. Tu m'as dit de les dégager. Ah, oui, c'est vrai. Alors que là j'ai que des moyens et des trucs. Ah, on faut enlever les lots. Non, toi tu peux garder mes marques. Height, j'en ai 3. En fait, vous savez si quoi prenez, si veux, tout, prenez tout. Prenez tout. Ok. Parce que je sais même pas si je récupère. En vrai. Par contre, truc c'est qu'on devra partager. En... La somme Oui, bah, bien sûr. 4 Ouais, 3 parce que Jack. Euh, il a sorti 0 véhicule. Nanani, nanani. Marc, malgré qu'il ait absolument rien sorti, il a le droit à, la... à une partie, parce que c'est mon frère. Au moins 1%, je lui accorde. moins 1%. <rire> ouais, ça va, je suis gentil. moins hein. -1, 1% parce que j'ai déjà des millions et que je suis, je suis chef adjoint de la milice. C'est ça Euh... C'est je, je dis. Oui, c'est bon, je lui a... un... ah, ai parlé, il viendra pas nous emmerder. Ah non, c'est un avion. Merci. Ah euh, non, c'est toi qui dois laguer, mon gars. Non, c'était pas l'avion, ça devait être un bateau, ça. Ah non. Ouais, c'était un avion, je confirme. <rire> ah, je crois que j'ai même pas encore rempli mon sac. Quoi. Ouais. Je crois que j'ai trouvé une technique pour euh, glisser le truc. Euh, les deux là, les deux gigolos. Surtout toi Patoche, ce serait bien que tu te grouilles de revenir niveau et bouche, bah, euh... fini. Ouais, Parce que niveau bouffe et sauf c'est pas trop ça. Pourquoi je peux pas. Ah t'as fermé fermé le... le véhicule Bah t'as les clés. Oui. Non Ah mais c'est vraiment un bateau je pas. Euh, un avion, mais y'a ah, un oui. avion. Mais oui vrai, mais j'ai envoyé un message à Aléni. C'est Lenny ça, le Ok. Le mec s'éclate en avion quoi. Attends, euh, on, garde les, on, on garde tout ou pas Vraiment. Parce que le bateau est plein. Le bateau est plein Le bateau, bateau mettait euh, en priorité les faibles et ensuite vous mettez les médiums. Et vous remplissez le bateau que en faible, en médium. Ok, mais parce qu'en fait là j'ai mis que 16 et c'est déjà plein. Oui c'est normal. Et c'est que des faibles. des.. Que des faibles. Il y a 16 artefacts faibles. Là, j'ai déjà 7 low, 4 med et 1 height. Euh, j'ai 2 height, 3 height, je crois. 3 height, 5 medium. Et, et je vais voir Alini pour faire quelques tours en avion avec lui. Artefact ouais. très rare, j'en ai récupéré encore un. Hein. Ouais. Par contre, quand j'ai un c'est le deuxième, mon gars, là où je viens de trouver. Ah, le site 5 Moyen. Ok, je pense qu'en fait, il faut. Art est faible. Ok, je pense qu'en fait, il faut bouger. En fait, je sais pas. Non, ça change pas grand chose, ça. Euh, je teste, je déjà testé Ok bah désolé hein, désolé Bah je te dis Je suggère, je suggère Partie moyenne Moi je suis prêt pour y aller Ok oui Toi tu vas te calmer hein Je vais voir avec lui pour faire des tours en avion et puis Encore un peu Patrick, t'as eu fini Je suis à 126, 144 Attends, j'ai... Oui, 39 Très rare Encore, un très rare il t'en reste combien Euh. Attends 38 sur 144. Bon, j'attends de faire une pause. Oui. Euh, putain, et eh, j'arrête pas mon gars, très rare encore. Moi je croyais avoir un taxi pour me ramener euh, vite fait. Euh... Toi tu te tu démerdes. Ouais. Message -être à Mathéo me Gekko. Salut. Mathéo euh... Gekko, c'est qui Non, ça il a dit qu'il portait en pause. Oh putain, il fait chier. Non. C'est toi, tu veux nous quitter Et j'ai déjà fait deux, deux, un aller-retour, et là, c'est le deuxième où je suis plein. J'ai Mathéo et Gico qui envoyé un message, salut, d'accord euh... Ah, moi aussi, t'inquiète. Ah, Mathéo et Gico Bonjour. Ouais. Pareil. Oh. Je sais pas pourquoi, je... un prank. Un prank Ouais, bah, euh, lui, c'est très vite vu. Salut <rire> Tu veux une fouille C'est <rire> combien <première, là>. 143 <rire> sur 144. <rire> Ta ligne qui s'est à côté de moi. Très rare. En avion Ouais. Attends, parce Mais que je, monsieur... je crois je crois que je ne peux plus monsieur récupérer. Veux, il y a 12 HMTT remplis, alors évitez de les exploser. Ouais, par contre, j'ai un problème. Oh, Mais c'est que... Enfin j'ai un problème, c'est que le serveur a un problème. Euh, ça ne nous dit pas quand tu es plein. Et si... Bah, je viens de te dire que non, ça Parce que là je suis à 143-154 et il me disait pas que j'étais plein. Je peux lui demander de rester à l'ennemi à vite fait Dans mon gars j'ai un avion de chasse ou un hélicoptère de... de l'armée là qui vient de passer Non non c'était le bateau, ça casse, il du bruit. Non, non, non, j'ai des fenêtres ouvertes, t'inquiète. Ah, chez toi Oui, okay. <rire> oui. Je crois que tu parlais euh, in-game. Non, non, je vais pas dans en RL. RL. In real life. Ouais, il a fait commande pour être... Enfin, il a atterri où je le vois pas, moi. Attacher la ceinture. Mettre la bouée de sauvetage Non, c'est des pas. Attacher ta ceinture. Yep. Ouais, Est-ce qu'il a atterri légit, euh, là où t'es, ou il a un peu cheaté pour atterrir Nous arrivons en 900 mètres, exactement. Allez, tout droit, <rire> t'imagines <rire> GPS, le GPS. Le GPS. Bah, ça existe, hein. Mais euh, je sais pas si euh, si Waves le fait. Ah, c'est un truc à tester, ça, un Y'a un mec qui m'a envoyé, je suis à Kavala, tu fais quoi Ouais, c'est Mathéo, il, il arrête pas. Ouais, ouais, ouais. Je saute Non je vais Euh. C'est où là au niveau de l'île avec les HMTT pas je te vois plus Exy ah, pardon. Euh, le mec elle est. Parce que nous on est en train euh... d'arriver là. Merde, je vois pas moi. Bah on est, on est là. Et Guillaume. Ah avec Guillaume. Attends, allo. Ah mais le mec il se posait ici avec son avion Il où Oh euh... je suis parti du mauvais côté de l'île. <rire> oh là là. <rire> même moi je fais pas ça Ouais euh, ça c'est quand t'envoies des messages à Lenny Passe la, la bouffe, bouffe. Euh, J'ai pas entendu le mot magique S'il te plaît Pourquoi euh... je peux pas Eh hey, Lenny, C'est quoi il peux... m'a aussi envoyé exactement le même message Je suis nouveau sur l'île et je crois que c'est un mec qui veut que tu ailles faire des trucs avec lui pour qu'il braque. Je, je peux pas te les donner, ça me gave. Mais si... Ah non, je clique dessus. Ok, d'accord. Ok, d'accord, mais c'est bon, je viens de prendre. Mais euh, ouais, ben... Merde, j'ai envoyé à Lenny. C'est ce qu'il vient de... De, penser. de penser. Ah, ah non, c'est bon. Reçoit... Ah bon. Ouais, c'est ce que Jack y pense. Tu okay. les as reçus euh... Euh, que les becans Ouais ok Putain les gars il y a 8 civils ah, et puis il m'a dit laisse tomber bon jeu Euh attends non il c'est un autre truc mec J'ai oublié de te filer T'es prêt Patrick, es prêt, Patrick Euh pas encore j'ai pas mis dans le oui, je suis sûr. Et l'autre qui veut redémarrer avec son avion ici Ah ouais. Non, non. Ah. non attends, faut qu'il m'attende Non, mais il s'est tiré. Ah, toi, non, tu veux remplir le jeu J'ai des trucs à lui dire par rapport non, à... aux ressources. Euh, les artefacts. Euh, le le non, c'est que tu remplis tout ce que t'as et puis voilà. Ouais, non, les grosses valeurs, je préfère les garder sur moi. Non, non, non, tu mets tout dedans, sinon après, ça va être la merde pour toi. Okay. Dans tous les cas, la revente, ça sera partagé, donc... Euh... Non, c'est pas ça, c'est si on se fait euh, braquer et qu'on se fait exploser. Non, je, je suis là et puis je suis armé, et puis ils ont pas les clés des véhicules, donc ils peuvent pas fouiller. Et si tu les gardes sur toi, et tu mets juste la main sur la tête, ils ont tout. Voilà. et deux, t'as quoi T'as Damien, tonton, dame, euh, lui, la pointe, à faire chier, Giaconi, ben, c'est bon, Gino Fortes, c'est bon, Lenny, c'est bon, Marc, c'est bon, Matteo, c'est un nouveau, Patrick, c'est bon, Thomas, c'est bon. C'est bon c'est verrouillé. Risque. Euh, le bateau c'est bon T'as été vidé ou pas Yep. Ok. Euh, le mien il est encore cool. Par contre t'as oublié de prendre ta bouffe. C'est à moi Mais oui, il y a 8 beacons tactiques et 6 bouteilles de. Ouais je hein. le sais mais je j'en ai pris un de chaque. Hein ah oui alors c'est bon, c'est bon. Oui alors c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai rien à dire. Ah oh, il fatigue C'est bon, on peut y aller. Mais Attends non n'y va pas n'y va pas n'y va pas, pas. Oh, mon mais... bateau y'en a un qui reste pour qui prendra le bon bateau Hein ah, ton Attends bateau enfin le bateau j'étais dedans Ah ouais bah alors euh, voilà Bon bah arrête-toi arrête toi arrête toi arrête toi est que tu peux prendre ce bateau là Et moi ça me fait marrer les trucs Unity Life qui s'affiche au sommet si. de l'écran Ouais Il est encore là Lini ou, ou pas, pas Non il... il a il a spawn à OK, à... Et il a fermé Oh putain, il fait chier. Dans tous les cas, tu peux pas redécoller ici. Bah, suis-je si, seul Ouais, demi-tour Ouais. T'as des outils de crochetage Non. C'est bon, quelqu'un veut venir non, avec je moi ou pas voir dans le Bah, non, moi je suis obligé de rester là pour, ouais. pour euh. T'as un mec qui s'appelle Chacal, secours. User left your channel User joined your channel... Ouais, je reviens. User left your channel. channel... Ah ça va, ça avance. Euh, ouais, je sais pas... Peut-être qu'il a euh, appuyé pas sur euh, l'accélérateur aussi. Voilà, oh, il est bon. Parce que ça, ça va à 50 km/h. Ça va accélérer Ouais, ça peut ça. Non, mais. Attends, juste un truc. il ah, n'y a plus que moi en live. D'accord Non, je jure. Il n'y a plus que moi en juge. Ouais, oh, vas-y, c'est pas grave. Non. Non, mais après le petit. Ah, c'est bon, attends. Il y a ta caméra devant. Jacques. Attends, mais dis rien. Sur ça, Yo. Oui. Le bateau, il est bloqué. Quoi, il est bloqué mais Je vais suis, suis monter sur un caillou. Oh putain, mais. Oh. Okay, j'essaie de faire des bugs. Bah oui. Faut que je regarde où tu l'as bloqué sur le live. Par contre, t'as 1080p, et... Bon, t'as Wokem, c'est de la merde, mais l'autre. Oh Vraiment putain, le jeu, non Non, vous, avez... vous les avez pas bloqués les deux Non. Par contre, c'est possible de réparer Oui, tu peux. je peux. Ah, tu fais quoi Ah, un Oh putain, ah non équipe de proc à pourquoi vous les laissez pas sur le bord de l'eau il hein bah ben remarque euh, normalement si tu fais une windows t'as du style bouger le truc ou je sais pas quoi ah, juste derrière donc démerdez vous mais voilà euh... tu sais quoi ça s'avance on arrive à remplir un HM... Deux HMTT, c'est un miracle. Ça hein. ah, commence galère à tourner le truc. Ouais, T'as un côté, je peux rester là, moi. Ah, mais je comprends pas pourquoi vous n'allez pas à pied jusqu'au lieu des artefacts. Hein. Non, par contre, si tu remplaces pas le engine, ça va être dur. Tu dis quoi Rien, vous me saoulez. Et bon, sans faire des bugs, j'ai réussi. Mais pourquoi t'as Damien Tonton Dam qui t'envoie un message en mode salut Là, ah, t'as vu quand tu voulais faire, c'était écrit pousser. Ouais, mais j'ai pas fait, au final. Ah. Pourquoi C'est abusé. Mais tu l'as même pas réparé Bah ouais je le sais Est-ce qu'il s'est barré le truc ah, tu, Voilà, tu me mets à 0, km le à l'heure si tu sors, il s'est pas réparé Ouais ouais, c'est ben, ce que je fais Mais il recule quand même encore un peu hein? Oula, c'est quoi ça Ah non, non, non Regarde, tu crois que j'y y Oui, oui, c'est bon. Elle a abouti dans environ une heure. Okay, ça va. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ce serait bien de peut-être se bouger. Oh, et tu peux pas te choper des artefacts là, hein, si jamais. Hein. Ouais, bah c'est ce que je me suis dit après. Et... On est mort du plan. Attends, J'ai quoi comme... J'ai... Damien, ton ton dame a été tué. Ah, ah. Et tu l'as foutu un hein, bon, par contre, à Damien. Hein. Quoi Il t'a envoyé un message en mode salut. Tu oui, mais j en fait, j'étais un peu occupé. P. Et... Et... <rire> C'est dans le statut, j'espère. Non, non, non. Non, non, non. Euh, non, ou non, non, euh, non, non, de... non, non, non. Non, non, non, non. J'ai pas foncé dedans. Juste que je pousse ce putain de. qu'on se divise en 3 ou en 4 On ne sait rien. Par contre, on va vendre intelligemment C'est-à-dire un est -à -dire on sur la bourse. Et si l'on vend 10... 10 bas, puis 10 moyens, puis, et puis ensuite 10 hauts. Comme ça, en fait, tu sais, vu que ça a été bougé. Pas le contraire Dégage, t'es moche Tu veux pas dire le contraire Non. Par où je dois passer là Parce que, en fait, tout seul, comme un con, Oh, vous êtes passé les mecs là hein. Mais es en train de faire quoi Là tu vas à gauche, là tu vas à gauche À gauche non, Là t'allais à droite Ah oui qu est ce que je comprends pas en fait Parce que à gauche qu'est-ce que tu veux que j'aille à gauche rien ah, à gauche Eh ah, pour rejoindre... Là tu vas aller où eh, là où vous êtes Putain le mec il arrive pas à trouver non près d une entrée d'une... putain mais non mais depuis tout à l'heure Et Il font dans un Vas-y, ça a l'air d'être ici. Oui. Non, c'est là où je viens... De... J'arrive. Je... Ah ok, d'accord. Cool. Et puis là, quand tu arrives devant le phare, tu t'arrêtes. Oh mais non, il va de nouveau se bloquer, vous marquez ce bloc. Oh, mais non. Oh, mais non. Oh mais tu tout la qualité, elle est belle. Hein. Putain, il me donne. bloqué. Non, il a pété son moteur. Non. Il s'est il... encore. On a un décalage. J'en ai ras le. C'est pourquoi Qu'est-ce que ça te coûte de laisser oui. Là, t'aurais déjà rempli ton putain de bateau <rire> et ton putain de sac. Eh, hey. oh. où on oh. est ras le cul de toi. En plus, on me demande de faire des trucs là. c'est que Me casse pas les couilles, d'accord ouais, re... Comment c'est pas oh. Il est pas d'accord ouais, De quoi Il est pas d'accord ou tu vas avec qui Non, mais j'ai même pas vu encore. Euh... Je vais pas y ouais. répondre pas. D'accord. De toute façon, j'ai déco donc euh, c'est rare à hein. okay. oh, Putain Ok, ah, bonne soirée. Soir ok, ok. Bah alors, bonne soirée. Ouais. Merci. Moi je relégate, tronc. Aïe. Évite de... De... de mourir bêtement. Euh, bah, putain, il enfin un de Merde putain T'as vu comme ça de la merde les freins Ah non mais par contre. Quoi. Bah, mais le bateau tout court hein. le merdique. le ah, Point de vue jouabilité du. Mm. Genre y'a même pas. Il n'y a même pas de encre. Non. Bah je dois essayer de le mettre. pas Et... décalé? Pour que je recule après. Ouais. Wow! Tu pleins là? La... Ouais. Mais attends, attends. attends, attends je... En fait, j'essaie de, de rester ouais. à zéro. Ah, attends. Je recule. Et je te laisse. Non, oh, mais c'est bon. Ouf! Ah, c'est bon. Allez, sorte. Faut que je descende, je il Faut que je passe par où, moi? Oh merde. Ah putain, c'est cool Ouais, ça freine pas, je taponnais. Eh oui, mais c'est de la merde. Je passe comment là? J'ai gagné chaud en plus. Heureux. Ah. En fait, j'en ai encore pour une petite. Euh... Bon, je reviens deux secondes. On me demande de faire un truc. Je reviens. OK. Sound, microphone, muted. Microphone Ouais, ouais. Ouais. Désolé, hein. Je me suis pris un petit panaché de l'idole, pas cher. Parce que je comprends pas, c'est en éditeur, je peux pas changer de mode de vue. En quoi En éditeur Ouais, je peux pas mettre en troisième personne. C'est que tu l'as pas activé. C'est comment J'en sais rien, tu te démerdes. <rire> non, euh, faut que tu regardes dans les paramètres. À... J'ai pas désactivé en fait. son de jeu, je pense. Euh... bord, Essaye de faire. Fais. fais euh, T'as mis un. T'as mis un, un fantassin euh, Oui, clic droit et. Euh, ouais. Ouais, tu fais jouer le, le fantassin. Hein. Tu euh, de faire entrer ah, La dernière fois j'ai relancé mon jeu ça marchait Im ils ont numéro ou pas oh, Me casse du bon monde T'as mis un paille pour la lapine Heureux. Euh, Game, j'ai un petit souci. Mmh. Il a pété le bateau. J un peu... Non, j'ai un bug de caméra. De quel style Alors en fait, ma caméra elle recule, j'arrive plus à l'armer de normal. Ah si, c'est bon. Je sais pas comment j'ai fait, ça va marcher. Appuie sur 5. C'est ouais. -ce ça Je sais plus, mais c'est bon. Le premier euh... camion est bientôt rempli. Il a à 602 sur 700 Ok bien En fait On, on pourrait pas avoir directement un hélicoptère Non On le où Bon ça c'est pas compliqué Vous sautez dans l'eau et puis on vous récupère après Ouais mais le temps que tu Le non, temps que tu récupères tout c'est la merde et en faisant... 200, dit dans la règle de former en hélico <rire> Ah ouais Oh bah ben, On peut plus s'amuser en plus. Déjà que c'est des gameplays ultra intensifs. Mm -hmm. C'est vrai que tu te fais presque pas chier. <rire> c'est ça. Genre limite tu pourrais pas créer un bot, tu sais. Limite tu rajoutes, tu vois, genre une DS, tu vois. C'est ça. Tu si tu joues un jeu dans un autre jeu tout. Voilà c'est ça. Vous avez vu la mise à jour de GTA Elle est abusée. Mm -hmm. Non pas encore parce que je suis pas trop fan de GTA. Je l'ai mais Oui je suis comme ça mais avec tous les bunkers et ça. Oui j'ai vu. Il y a une nouvelle encore. Mm. Je sais pas, il y a qui a fait. Le bunker et les motos. Ouais. Elle a abusé la moto qui okay, Ah non, c'était Cyril, c'était euh, Super Connard qui avait fait une autre vidéo aussi. Le, hier. le grand poteau. C'est le prénom hum. aussi. 126. Ce serait bien que ça puisse se faire automatiquement. Elle me casse, elle me casse, elle vraiment les bonbons. Mmh. T'as dit quoi? Elle me casse les bonbons. À ce point là? Ah, là ouais, là, c'est bon. T'as mis la paille pour la lapine? Ah non, si je mets toi demain. Attends, juste pour toi. Mais là, elle est où? Pour oh, sa chambre. Ouais, ah, d'accord. De quoi de qui de. J'ai pas compris là. <rire> Parler de quoi là de... de. personne. Ah ok. <rire> Désolé. Et, ah, ma Et je suis son. Sans... Ah. ah non. <rire> je t'ai dit, quel connard, il a failli me dire. Ouais. De la même je pense que tu prends pas ce tu... Déjà, que t'es le premier mec que je suis d'accord avec pour que ma cousine sorte avec parce que sinon, les autres, euh, voilà quoi. Le mec, ta, ouais. sa, euh, sa cousine doit demander euh, à toi pour que pour sortir avec quelqu'un. Juste que moi, j'ai le, le faire pour, pour repérer les gros bâtards de merde. Et Yamoki, c'est un gros un gros bâtard de merde, mais qu'avec moi. <rire> Donc c'est bien. Ça va il a ah. moitié pardonné, c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est de même c'est de même de c'est la même chose de mon côté. Hein. Oui. Histoire avec mon frère. <rire> <rire> c'est obligé, désolé. Ouais. <rire> C'est quoi je me fais avoir hein C'est parce que mon filleul, ton gamin, c'est ça que je peux le faire fuir. Ah, je peux dire plein ah, de trucs ah, hein. ah. Et en parlant du loup C'est ça, on y voit ça que Je crois qu'il a perdu la titine chose sure. voir quel papa consensueux. Tu verras, je vais arriver. C'est ton parrain, il a encore fait quoi <rire> D'accord. Eh ben, tu lui demanderas plus tard de, de t'acheter tous les Legos que tu veux. Oui, c'est des merdes en plus, hein. Tu sais, il a, des... a du plomb. Hein. Euh, attends, tu sais que tu lui as C'est pas toi, hein. Et il y a quelqu'un qui peut me, me conduire le temps que... Ah non, il n'y a personne d'autre. De quoi Que nous deux, pas que deux. Oh et... Pour te couvrir Non, pour me conduire. Ah non, c'est ça, t'inquiète pas. Je reviens. Vas-y. Je vais faire ce que j'ai à faire. Microphone muted. Et ensuite, on mange avec les camions à quelle heure Bah, dès qu'ils sont plein les deux. J'ai un téléphone. Ah, ouais, mais avec... ouais, moi aussi, mais avec l'oreille boot. Mais t'as que... Putain ces atterrissages avec les avions c'est abusé Ouais, right, dans Oh merde, merde, merde. microphone activated ouais. Très cher petit frère, mmh. est-ce que notre très chère mère vous a communiqué son état de santé à notre grand-père Négatif. D'accord. Pourquoi Il va se repérer demain. Ok. Il une fissure de la hanche. Ouais. ouais. Heureusement qu'il n'y a pas plus grave. Hein. C'est une fois une fissure une fissure au niveau de la range. Ouais, bah... Euh, vaut mieux se casser, hein. Vaut mieux que ça soit oui. cassé qu'une fissure, parce que ça fait... C'est bien putain. Ça merde. Quand t'as des frise, des fris, c'est un peu rouge. Non, parce que je t'explique, en fait... On a juste eu le droit à l'ambulance. Bravo, mais c'est dingue. Mais on a eu le droit à l'ambulance juste avant que... Que, j ah, que je rentre chez moi, alors je pas tout ce que j'ai déballé aux ambulanciers pour qu'on soit sûr qu'ils aient tout compris, sais tout parfois, tout ce que mon grand-père a déjà eu, etc. Ouais, c'est un Google Doc, tu aurais dû leur filé ah oui, oh, voilà. <rire> c'est plus simple, <rire> mais normalement, euh, l'hôpital ils ont déjà, euh... oui, mais les ambulanciers, pas pour les médicaments qu'ils doivent donner, etc. Ah, oui. Ah, oui. Il doit forcément être mis au con. puis vu que, par exemple, mon repère est diabétique est assez instable par rapport à son diabète, qui prend, assez... qui prend comme pas mal de médicaments et ça. Voilà. Ok. en train d'arriver en... comme une balle. Hein. C'est veut voilà. qu qu mange que ça, c'est ça Quand tu dis qu'il est assez instable. T'as vu quoi Ça veut dire qu'il mange que ça de médicaments, comme tu dis qu'il est assez instable. Non, dans le sens, dans son diabète, qui n'est pas... qui n'est pas assez régulier, malgré qu'il prenne euh, l'insuline et... Il fait en sorte que son taux de glycémie reste normal, son corps ne veut pas que son homéostasie soit stable. Ah c'est chaud ça quand même. Oui. Un bateau... Il est quel type euh... de diabète si c'est pas trop indiscret Hein est... Il est de quel type de diabète si c'est pas deux. trop indiscret Ah ouais, bah, je crois que c'est le pire le 2, non Oui. Ouais, non, oh. il y en a pas des pires. Mais c'est le plus handicapant. Ouais, enfin, c'est quand même le pire, parce que avec le 1, normalement, t'as presque pas de moyen de tomber dans les pommes. Voilà. Euh, y a un camion qui est rempli. Ouais, j'ai du mercenar. Ok. Euh, bah, y'a un... On est à 334 sur 700, sur le deuxième. ok ok. Je pense qu'on fait encore un trajet chacun, et ouais, il a rempli. est rempli. Est-ce que ça vaut Ensuite... plus de me soigner Tu as combien 69 ouais 69 99 no, euh... Non, je sais pas, 99 no not... no no not... 99 par exemple, si on a tout mis dans le camion et qu'on a rien dans le sac, on s'en fiche. Non, vous mettez aussi dans le camion, euh, dans le sac. Euh, Attends, euh, euh Adrax ah, hum juste viens, viens récupérer dans le bateau. On va d'arriver. Non, bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas T'as pas ton bateau qui est un petit peu niqué oh. ah Non non non, euh, il est blanc, le truc il est en blanc Tout blanc. Non bah moi je le vois avec le Oui, ouais mais ça c'est... Non mais t'as une gêne cassée ou bien pas Non non non, ça va non. Hein. Ah c'est bon Attention je t'aurais pas Non c'est tout récupéré Ok, attention, recule. Bah moi j'avance. Okay. Je préfère préciser au euh, cas où. Oups là. Hop là. T'as encore son en live, Guillaume Le mec il a pas envie d'aller farmer regarder un live faire armes. C'est ça, mm -hmm. c'est chier. Mm -hmm. Il est en train de bouffer, on dirait Dany putain. Pourquoi Dany Parce que t'es toujours en train de bouffer. Bon c'est pas vrai mais euh... Dany bouffe pas tout le temps. Non il bouffe pas tout le temps, mais il bouffe souvent. Mais tout le temps je suis <rire> c'est ça. Ouais ah, on est d'accord. Euh la vie remonte toute seule, on hein. est ouais, d'accord. Oh. Ah, oui. Alors, Marc, que tu saches, ouais, euh, pour le premier camion, il faudra que tu pourras le re remplir parce que j'ai fait exploser l'idée, et puis prendre le Jamais, ok. Et Merci là, de il a combien d'espace euh, Il est à 555. Non, sept cent cinquante-cinq Je vois je me T'arrives à entrer, ouais, c'est bon. Restons en vie, ça ferait encore mieux. Parce qu'en fait, moi je suis passé sur euh, à, côté, à gauche du rocher et pas à droite. C'est que je vois, c'est mieux quand tu connais le chemin exact. Mmh. Quand on te lâche pas comme un con euh, comme ça. Mmh. Mmh. Remarque, si t'as vraiment envie de faire un truc encore, encore plus optimisé, ce que tu fais, c'est que toi, tu par contre, tu rentres en camion, en bateau plein. Oh fou. bah en fait, je pense on va remplir les deux, et ensuite on va laisser les deux bateaux ici. Hein. Oui, mais on va, mais tu vas faire quoi. comment pour revenir euh, là-bas bah, Ensuite, en montant les camions. Il y en a... Il y a, un camion, il y aura deux passagers. Ensuite, on va à l'archéologue en revanche. Et j'ai un une autre question. Un j'ai une autre ouais. question. Est-ce qu'on peut pas prendre <rire> un hélicoptère qui élitroye les, les... Les, les bateaux un les little bird qui truille un achat de Euh, ah. Guillaume Oui Tout à l'heure, avec ton perso, là, quand j'étais. Ah, à oui. un moment, euh, je voulais faire exactement la même chose avec le bateau, je me suis retrouvé à terre euh, mort. Bah, C'est pas mon souci, cette fois tu le fais aussi. Voilà. Bah voilà pour ça on va tout perdre. J'ai pas de mon stuff etc. Bah vas-y. Si. Alors tu m'expliques pourquoi je suis arrivé, je me suis garé normal et ça m'a fait vous êtes dans le coma. Tu t'étais pas totalement arrêté. Bah si. Non. De quoi là tu viens de tomber dans le coma Non, tout euh, à l'heure. La première fois qu'on a testé. Ouh, trois youtubeurs. Ouh oh, Attention Bonjour Dude. On peut c'est le modérateur qui ne l'est pas encore si jamais Allez, ah, il faut que je t'y mette toi. Bah, oui. que toi tu fais que que, que rester à côté des camions mm. <rire> oui fais gaffe, t'as un bateau qui avance tout seul <messant> lol lol <messant> Bateau qui se barrait. Ah ouais. Bah reste Est-ce que je fais Ah. Le sauver Le sauver Je suis pas super bien, je suis à 69, je vois un peu trouble. Hum. En plus, je crois que ton frère me regarde mal. Ouais. Bon, il regarde pas, mais même, je pense qu'il me regarde mal. On se demande pourquoi, hein. Tu baisses ma mère, enculé Ça va, il a pas compris la référence du film. Très bon film, hein. non. Il s'appelle DLM, DLM Movie. Il n'y a rien. Ouais, c'est bien. Ce qui est marrant, c'est de voir ta webcam. Et... En plus, je peux pas rire fort, parce que j'ai le petit et madame qui... De bien. mais qui est le plus chiant? C'est ça, c'est oh, moi qui ai le plus chiant. Lequel qui est plus C'est des bons en fait. T'as madame qui envoie des spams, tu vois, sur messenger et sur le téléphone ouais, de... en même temps, tu vois. Et le petit qui lui, pour euh... bon, il perd sa attitude mais ça va. Des fois, il... c'est de suite, quoi. genre tu lui je papa. papa, viens. Ah non, non, c'est est... des fois le matin, le matin, c'est. Il se réveille, il fait. Il une le de ouf. Attends deux secondes. Je, capucho, ça a Je peux pas mettre le ventilateur parce que ça va faire galer le bruit. Alors, pour les gens qui regardent le stream, n'hésitez pas à discuter hein. Je préfère le dire, bon, on est trois, hein. bon, déjà on a, on a notre ami euh, Guillaume, hein, Adrax, euh... Marc, t'es pas sur le stream toi Oui. T'es sur le stream Non t'es pas sur le stream Si si. Ah bah voilà, donc ça fait deux, donc ça veut dire que la troisième personne qui est... C'est jeune... moi. Ah bah voilà, c'est déjà. <rire> bon, voilà, je vais déco. Patrick, je veux pas dire, j'ai un peu tapé ton bateau. Ah oui Ah oui un oui. peu un peu un peu beaucoup même bah, reculé, voilà. Ouais ouais t'as reculé, t'as pas fait que reculer hein. Bonne soirée euh, Magie. Bonne, bonne snochez. Yes. Oh. Eh ah oui ouais, l'espagnol. Hein. Euh, Je sais pas si euh, le frein à main. Enfin le frein à main, c'était pas sur un bateau le frein à main, mais euh. Si t'appuies sur non. X. Oh putain Genre le pilier il te balance à 15 km h en arrière. C'est chaud Je bon, c'est pas très grave. Ouais. Ouais. 90. Grave. Non, je peux pas conduire le camion. Comme tu veux, alors moi je vais en bateau. Bah, on peut faire ça. Et par contre, faut pas tarder à partir quoi avec le chemin. Ouais, surtout que dans 45 minutes, euh, reset. Et boot, ouais. Justement, c'est pour ça. Ça gratouille. Hein. Le pied qui gratte. Ah, bon, que ce soit le pied qu'autre chose. Imagine le mec. ah qui... oh, j'ai le cul qui gratte. c'était genre, il y a le mec qui se torche le cul. Euh... En plein <rire> En, live, en plein live. Ouais, c'est comme la meuf euh, qui aurait. Euh, qui se serait oui, touchée. Oui. Euh... Mais bon. Et qui se que... sur la Bible. Ouais, non, mais surtout que bon, euh, c'est une. c'est une... pas une escort girl, mais c'est une. Oui. Ah, d'accord. J'ai enlevé le casque, hein. Petite bite, petite bite. Par contre, que quand je te dis, je t'entends plus et que je t'entends plus correctement. Petite bête. You are banned from the channel. <rire> oh fou, je reviendrai, je te spammer. D'accord, je suis de bonne terme. On fous, je peux te sûr. Je peux parler dans le. Alors, je t'explique, si tu veux vraiment me spam, je te ban d'ici. Je te ban de DLM. <rire> Sdlm euh, ban... carrément Bah oui euh, Je te ban, euh... non je te supprime de mes amis En fout euh, T'as tout rempli Marc Euh le premier camion ouais Ouais c'est bon Et je suis en train de remplir celui-ci Hop En fait ce qu'il faudrait c'est qu'on qu se retrouve à plusieurs Et qu'on qu farme que, que de l'or quoi Ouais, mais ouais mais ça va prendre énormément de temps si c'est vrai. Ouais. T'es sûr que c'est vachement plus rentable Non. Parce que euh, vas-y, il faut y avoir un bateau mon gars, c'est galère. Oui, c'est ça. Ce qu'il faudrait non par contre, ce qui serait marrant ça serait des tu sais, les scooters, oh, pas des scooters, les micro sous là.. Oui bon, on les a. Eh ben ouais ça serait ça, ça serait le top. Ouais mais ils, mais ils roulent, ils sont à.. Ils sont ils sont 30 ou km, 30 km à l'heure. oui non mais en fait tu mets un bateau qui fait que des retours à l'entrée du, du port, enfin du truc quoi. Et je suis en train de penser c'est que l'eau est pas assez profonde. Alors ce qu'il faudrait, c'est un bateau qui tracte avec une poulie. <rire> Deux poulies euh, en satellite dans l'espace. C'est ça. Avec, euh, tu vois, en, en mode skinautique, tu vois. Eh, c'est très bien. Et non. puis quoi encore Eh, Marc, euh, arrête arrête avec tes remontements depuis tout à l'heure, tu me fais regroupement euh, Non, j'ai pas envie de me regrouper, moi. Hein. Non, mais ça se fait automatiquement. Ah, rien à foutre. Tu te calmes. Hein. Sinon, je te calme. Mais te respecte ou sinon, je te banne <rire> Allez. Qu'est-ce que c'est long Faudrait... Ah, bah, ok, d'accord. C'est normal que ce soit long. Ah, là, j'ai déjà deux tours d'avance. Hein. Mais non, non, non, mais en fait, depuis tout à l'heure, je farm comme un con et. Euh... <rire> Ah, D'accord, le hey, plus c'est ton camion et Yamo ouais, je crois que ta femme elle regarde des lives, non, et qu'en fait, elle, juste, elle a pas envie que tu gueules juste pour éviter qu'elle entende le retour de ta voix, de quoi, et qu'elle qu veut pas que tu gueules comme ça, elle évite d'entendre l'écho, oui, c'est ça ouais. qu'elle se fasse spoil. <rire> ouais, je crois qu'il a que 30 secondes hein, de différence entre le live et le non, non, sur euh... surtout. Sur Twitch il y a moins, toi t'avais moins hier Et encore, là comme je t'ai dit je passe via un vieux parcours tout pourri de CPL il y a quelqu'un qui vient de pousser mon bateau Oh putain, là je viens de scotcher mon casque mais d'une force humaine oui, Y'a ton frérot qui vient de pousser mon... mon bateau Attends je vais voir ça sur le live Ah oui Bravo Genre le bateau il avance tout seul mais... C'est pas, pas comme si j'ai fait exprès Ah... Ah j'étais pas au courant que j'avais fait exprès ah Oh lol Euh là c'est 23h20 on fait... Oh putain Bah c'est le dernier trajet à prendre Ok... Oh, je suis mort Mais non... Comment ça se fait que t'es mort Un bateau est indisposé regarde... Là, regarde. Bah, mais t'as fait comment Tu l'as reculé t'as fait comment Bah non t'as tapé dedans J'ai voulu le récupérer... Ah bon Il m'a écrasé. Mon camion oh. il a l'autre bout. Pas bah, ce que tu fais. Ton bateau. Euh... Ton bateau a dû taper au début. Non c'est que toi t'as c'est que t'as juste été puis c'est la hitbox du bateau c'est tout. Euh, et puis vu qu'il n'y avait personne dedans bah c'est pas considéré comme un carquois. Et puis le script n'est pas fait pour. Euh, donc euh, Marc, ce que tu fais c'est que tu ramasses toutes les données par terre et si tu peux tu mets son sac et tout dans le dans le bateau. Et son bateau il a explosé. Elle a explosé Oui Bah tu mets son sac et tout dedans. Euh je respawn où à Tira attends, attends, attends, tu respawn pas le. Puis non non mais je, sac... je vais acheter Je vais acheter un véhicule. Un, un véhicule, un véhicule Et pourquoi faire Bah pour. Euh, pour, pour... Bah oui. Ben ouais, alors Marc, euh oui. oui, c'est à Tira. Mais avant que tu spawns à Tira, ouais. euh, tu ram Marc tu mets son, son sac en dans le. Dans bah, l'inventaire, de... dans l'inventaire du, du, de ton oui, bateau. bateau. Voilà. Comme ça, quand lui il revient, il a pas besoin de se racheter des trucs, ok Si euh, t'arrives ouais. à tout récupérer, parce que ça va être, ça va être galère. Voilà. Mm -hmm. Bon, je respawn ça, terrain, c'est bon Allez. Bah, qui qu'il... Oh, trop tard, c'est pas grave. Pas grave de bien respawn. Oui, à un moment donné, il faut pas... Par contre, euh, moi je dis qu'on a toujours un petit avion de voltige, voilà quoi. Bon, moi je fais on fait un retour. Ah, en Il fait, faut juste que je trouve... Tira, sa mère. Oh, oh putain, j'ai mon casque qui a lâché. Bon, moi je je rentre. Hein. Ben ouais, bah ben là tu seras... Il était tout plein euh... ah, J'étais tout plein, ouais. J'étais à fond. Ah, bah moi j'ai tout ramassé donc... Ouais mais toi tu es plein sur toi Marc je regarde bah normalement oui 117 ouais bon bah ramasse jusqu'à 144 ah mais là je suis déjà parti je prends juste un gps en plus mais de toute façon là on va bouger donc tu peux nous attendre à tac tac tac tac tac tac bah parce que l'archéologue il est là bas ah bon il est pas Ah, est... euh, si, il est un peu plus haut aussi. Ouais. Il est au chaud, Magasin oui. général. Pardon je... Oh, je suis dégoûté, quoi. Ouais, ouais mais ça, il Euh, Je prends des premiers secours en plus. Et une caisse à hauteur. Non, pas Par contre c'est moi qui m'occupe d'avant, ok Comme ça. Et puis Marc euh, ou... ou... je sais pas trop... T'es où Marc Mais Marc viens là Oh putain mais j'ai déjà passé Non mais le truc c'est que je, me... je suivais le point mais je suivais celui de Patrick Les amis, le le garage coin. Ah ok c'est là de combien ça coûte. TPC, je te fous une balle. Quad, voiture de... avion. Non, tu si prends un SUV, ça va très bien, mais ça... Ouais, ouais c'est ce je... 50 000. C'est dégueulasse, hein. les, les couleurs sont dégueulasses avec l'orange. Il pas assez d'argent. Oh, putain, euh, c'était combien 50 000 Frenne, freine. Oui, merci. Non, depuis, tout à... bah depuis tout à l'heure, j'arrive à. Depuis tout à l'heure, j'arrive comme ça. Hop. Oh. Voilà. Hop. Le moteur. Sortir. Le garage, je sais où, c'est là. bon Je prends juste ce qu'il y a dans le bateau et puis c'est bon. bon Marc Yep, le mien il a 567. presque. Attends, il y a juste pas... Non mais non, toi, toi tu aurais pu faire marche arrière Je sais pas pourquoi je sens que tu vas faire une connerie N'oubliez pas qu'elle est valable que pour une explosion C'est ça L'assurance l'assurance, ouais Ok, euh, faudrait qu'il marque une en majuscule T'as fait pas lire, c'est pas de notre faute. Hein. <rire> non, mais parce que ça... Voilà, on sait jamais, tu vois. Mais euh... d'ailleurs, moi, j'avais pas assuré mes bateaux. <rire> bon, ça va, c'est 22 000. Je crois que l'assurance a été 17 000. Donc euh... Ouais, ouais ça, fait, ça fait cher quand même pour l'assurance. un ben, style, tu veux ça un truc drôle Vas-y. Style, le HMTT, il coûte 725 000. Attends, juste, Et... c'est où qu'on se retrouve là Euh, à euh, neo C'est où Bah, tu regardes sur ta map, tu cherches Ah, mais putain, euh... il y a tellement bah, de trucs. C'est euh... où il est... y a le truc des bateaux Le truc des ah, bateaux. Tu oui, je parle avec pas. Neochori, ok. On se rejoint au port Hein Oui. Ou au centre, ou à l'armurier, ou ce que tu veux. Oui, euh, au port, ça me va. C'est à 4 km. Nous aussi, nous 4-8. Euh oh, 4-8 pareil. Peut-être que j'aurais dû prendre un truc de... De réparation Ouais, je me suis dit. Putain, mais c'est le truc que tu dois tout le temps avoir sur toi. Euh, j'ai une station essence. Non ouais. Déjection. Euh, non, sortir. Y'a un truc pour payer avec ton machin. Y'a pas d'ATM Putain, la loose. Ah je sais cinq Euh Tu peux m'envoyer un peu d'argent Non. Non. Mais t'as un ATM normalement juste à l'odeur de de cette truc. pas. Non mais dehors. Oui oui je sais je sais. Putain je ressens encore des textos là. Regarde. Ah la soupe a la elle allez je reviens. Attends, je vais juste fermer mon véhicule, je vais le me mettre dedans. Je reviens. Teresa. Hein. Mmh. Dites Teresa. Teresa. Tu es droit? Bah tu me suis. Ah. Euh, suis un peu de distance mais ça va vas-y j'ai enlevé le shift t'as le temps de me rattraper ah bah je le vois accélérer Donc, Marc, pour recommencer, tu vas absolument rien vendre, d'accord Alors. Euh... Ouais. Bon, alors, c'est bon. Euh... Ouais. Bon, bah, j'ai pas trouvé d'ATM. Hein, voilà. De toute façon, je te laisse le à en toi. Enfin, moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, là. Je... Moi, je touche à rien, je te laisse faire. Oui, mais attends. Allo Oui, mais c'est ce que je suis okay. en train de faire. Question, la bourse a bougé. Euh. Ouais la là... bouise a changé. Oui. Oui, ça s'appelle comment Non oh, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah ouais ok. 3 mi, demi. Acheter un cartes, vas-y. Tu te fais si tu si es sur la route avec, tu te fais instant euh, ouais, instant choper. Euh, ben. Puis non, non, oui, si tu troll avec, oui, bien sûr, mais non. Après, si on chope direct, euh, euh, confiscation du truc, et puis voilà, demande. Ok, oh. bah, par <rire> contre, je te rappelle juste qu'il faut fermer les véhicules. Oui, oui. Oh, je sais pas. Je t'ai dit, je te laisse t'en occuper. Attends, bourse. Elle a augmenté de combien oh, Bourse. Alors je tiens à dire que c'est pas du tout rentable. Super. Non hein Super. Parce que je me suis fait 871 000. Surtout sachant que quand tu fais un truc comme ça tu es, es, de... es obligé de séparer forcément ta somme en deux vu que... Il y a un ATM. ATM à Neoshoy Il y a un ATM à Neoshoy Oui mais attends Luce, attends Il Excusez moi là, je prends mon temps hein. Ouais, vas-y euh... Donc. Donc, réparation Je répare la bagnole Non. Ouais, comme sur toi, t'as ta part, Marc. Yep. Bah, ouais, tu sais quoi, on se déplace sur Neo Shory, Marc. Ouais, justement, je vais faire ça. La marche arrière, du coup. Ah c'est un magasin de cartes. Putain, c'est cool -ce c'est pas celui-là. c'est plus chaud, hein, c'est qu -ce quoi, C'est <rire> une station de service, y'a deux stations de service, mais à côté de l'autre, Putain, j'ai pas pris le VN machin. Deux, deux petites secondes. Tranquille. Buddy left your channel. Mais quel connard que je suis, je peux pas l'acheter, j'ai pas pris de sac. T'as cassé Non, non, j'ai rien cassé, juste que comme un con... Euh... Bah j'ai oublié de prendre un sac. Il y a un athème ici. Ouais, j'arrive, je suis pas loin. Ouais, oh, il m'a pas entendu. Allo, tu m'entends Oui, non, mais je parlais de Guillaume. Ah ok, Euh, je suis en train d'arriver. Ouais bah, putain, il euh, y avait toujours mon pick up ou pas? Oui, elle a déjà dispo? t'es passé euh, là où je suis ouais enfin au niveau du ah, un peu derrière toi euh, non un oh, non je crois pas ah, le pick-up non non, j'ai jamais pas vu ouais il est plus là ouais. Ouais, il a dispauvu tu quoi, là euh, je vais euh, essayer d'acheter Et bien sûr il n'y a que de l'armurerie, bien sûr. Pas de blague. Il a pas de magasin. Pourquoi euh, Pour m'acheter un sac. Euh... Ah non t'as mon, mon sac T'as mon sac, je suis con. Que je te file le fric. Je oui. rappelle si vous étiez... Êtes... Reconnecter en prison. Ouais, la dernière fois j'ai fait alt f4 et ça a l'arpé un très bel bagnole! Oui. Euh. Ah, j'ai oui, ça à la thème. est pas C'est vraiment le diviser par trois. Hein. Euh, où la thème? Euh. Le... là-bas. Là-bas, tu montes là-haut. Ah, oui. Attends. Je vais netcher avec ta bagnole après plus Ah mais tu l'as fermé pourtant. T'as des gars loin la thème ou pas Et il est au niveau de l'armure. Là tu l'as déjà passé. Deuxième station après canal. Quoi Ah ok. Il est là. Ah putain je vois que dalle ça merde. Oh la mon Dieu. 27. Ouais, par contre, faut vite que je me dépêche à rentrer à Tira. Parce que... Un... Il a un putain d'accent réalisant l'autre. Mm -hmm. euh, genre, après le reboot, euh, t'as le choix de spawn ou tu spawns toujours euh, la euh, dernière de Ah ouais bah, ok, alors je m'en fous si j'ai quoi ici. Euh, en fait, je suis pas sûr donc euh, au cas où... Bah, euh, je vais rentrer nu. à Tira au cas où, parce que si demain je dois ouais, Il reste ou... euh, 15 minutes. Eh ouais, bah, on attend de. Euh, jouer tu vas peux... tu... ouais, euh, Adrax, tu peux juste réparer vite une bagnole ou pas Est-ce que t'as le kit La bagnole Ah oui. Alors, ah, mais attends, oui, je euh, juste. Attends, le camion. Il y a. Euh, ça doit être celui derrière, il me semble. Attends, attends, Euh, Marc, toi, c'est le premier ou c'est le deuxième Euh, moi, c'est celui qui est garé un peu en travers. D'accord. D'accord, voilà. Tu euh, ah, je un... prends ton SUV Si, si, ouais, si, euh, si bah, c'est ouais. juste pour récupérer... Euh... Mais en fait... Tu pas récupéré mon sac si. Bah moi, je ne l'ai pas vu ton sac. Hein. Il n'y avait pas de non, sac, en fait il n'y avait que, que des spoon, valises. Euh, voilà, voilà, ah, ok, d'accord. Ouais. Je prends ton pick-up Tu veux quoi non. Tu veux le SUV Ouais, bah oui, bah en fait, c'est quoi En fait, on va laisser tous les trucs là et puis en fait, on va monter dans le SUV et puis, on va à... et puis on va se rendre à l'HDO au cas où. Ouais. Adios, c'est ça. Tu faire quoi, Adios C'est euh, dans... es, qui qui pilote C'est moi. Et merde. Allez, tu me dis juste gauche attends, droite. D'accord, attends. Donc, attends, déjà tu fais demi-tour. Mais t'as envie de faire quoi, Adios Bah, ah si ouais, c'est qu'on va qu aller là-bas. Voilà, exactement. Vas-y. Donc, continue, continue, continue. Tu vas jusqu'au bout gros, de cette droite. Voilà. Oui, carrément la caméra de recul même si t'es pas un machin. Donc... Donc la prochaine à droite. Ensuite tu prendras la prochaine à gauche. Ah non, plus tard. Vas-y, vas-y, vas-y. Et la prochaine à gauche pas à droite. Hein. Oui, oui, ils sont pour moi. Après ce sera la première à droite. Première droite. Ouais, tout bientôt. Mmh. Ouais, bah Marc, tu sais quoi tu fais Tu fais. Et euh... oui. gaffe, droite. après après un virage serré, je suis passé tout à l'heure. Ah, tu continues. Hum. T'es au centre. fond. Ouais. Au fond, <rire> tu prendras à gauche. Me dira ok. Là, là tu arrives là, à gauche et tu prends la deuxième à droite. Et là, tu continues tout droit pendant un long moment. Un très long moment. <rire> The dead. Ah c'est bien là j'ai presque 500 000 Voilà quoi Ça fait le taf Ensuite toi ouais, on a dû faire une heure et demie environ ouais. Ouais. Je pense si je me serais fait que du plastique je me demanderais si ça m'aurait fait plus de tunes ou pas hein. Plus de plastique non le mieux c'est de faire euh, bien, hein. un qui fait de la lumière et puis un qui fait du jams Et tu vends comme ça et puis voilà après, tu prendras la première à droite. Et ensuite, tu dans Agios. C'est en... Euh non. Okay. Normalement. De toute c'est la grande route, tu vas voir. Euh, ouais, la première à droite. tu peux aussi prendre la deuxième, ouais ça marche Ah ok, autant pour moi Non non, elle, moi. Va aussi, elle va aussi, c'est encore mieux sans que c'était encore mieux En fait pour moi première à droite c'était la plus grosse en fait tu m'as dit la principale donc pour moi c'est la plus grosse Oui, non, oui, oui Et ensuite t'arrives euh, les la L'Aggios la Bah tu vois là-bas, si tu veux, t'as des marchés de magasins général donc euh, bon. ouais. Je vous invite tous à faire un petit 5 d'état bah, euh, T'arrives juste à m'amener vers un, un ATM Bah tu et es bougé, Il y en a et... un derrière, derrière, demi-tour. Ah, oui, j'en y pas qu'il par terre. Ensuite. Il fait mètres. Après, je peux tester le BEM Tu là Continue, continue. Dès ah, que je te dis stop, tu freines. Ouais. Stop Bah toi c'est bien à droite, toi tu dis à stop, putain Mais c'est ici le recul je sais pas vous me dites stop il est à, droi... il est à droite la thème il... il est là okay. Ah oui il, il est là oui, oui. Fren, Freine Freine Freine Pas besoin de relou hein J'veux conduire. Vas-y Ne la pète pas Il va te la démonter en deux secondes Si ah, j'te oui. la poche je te la rembourse dans tous les cas mmh, t'inquiète inquiète T'as un frère qui est riche, t'as un frère qui est riche... Mmh. <rire> tu fais un accident, c'est pas grave, tu fais un braquage, c'est pas grave, c'est ton frère qui paye. C'est ça. Il est pas dans votre gueule, on veut voir. Il est bien le BM. Okay. En fait, je, je suis obligé de tout, de tout racheter en fait, c'est ça Ah bah en fait, j'ai même pas tes boissons, hein. j'ai juste eu ta pioche. Ok, au oh, pire, si tu veux regarder, hein. Ouais, j'en ai déjà une donc. Euh, par contre, ah oui, mais c'est ça qu'il me faut, moi, hein. c'est. C'est. C'est le marchand de. de sacs. Et... Ouais, alors, je sais pas s'il y en a dans cette ville. Et je crois qu'il y en a pas. Bah, au pire, j'essaie vite de t'amener à. à Tira. Allez, ouais. vous mettez pas au milieu de la route, sinon je vais vous shooter, hein. Tu veux que je t'amène à tirer ou pas Euh. Mais non, on n'a reste... pas le temps. Tu n'auras pas le temps, hein. c'était. Bon, on a 10 minutes. Marc, plus... si on reste Mais... là, c'est pas Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. La bagnole, on la fout au garage. Euh. Non, c'est change rien, tu peux t'amuser tant que oui, oui. tu as une bonne Non, attends, donne-la, -moi. moi je vais aller à vendre. Main sur la tête, main sur la tête. Main sur la tête. Marc, je, par contre, j'ose tirer. Hein. Descends, descends. J'ai <rire> bon pas, de pas fait gaffe, c'est qu'il y a une magnétique xbox Descends, descends. Ah, mais je te pas une game. Et bah, je m'en fous de une game. D'où t'es énorme <rire> Mais je l'ai acheté il y a longtemps. Eh non, tout à l'heure. Ah euh, si. Au niveau des bateaux. Aïe. Allez, on se tire. <rire> par contre, je vais t'écraser, je crois. Non, non. Bah, non vous si, êtes bagnole Démon. Il est à vendre ta bagnole Patrick <rire> Ta bagnole Est-ce que, est que je, je peux la déclarer volée après Bah oui. oui Bah On sait c'est qui hein On peut s'étonner Je, je te te dirais, te dirais te que, que c'est Marc Monsieur Je dirais que c'est Marc Qui voilà. m'a emprunté Oh quel enfoiré après, Je n'ai rien Ah non mais je veux vraiment aller la vendre hein. non, Il n'a rien vu Il non. a, il a il rien a, a il... entendu Tu laisses il mon as de ça Il m'a... <rire> ah, il m'a... Il m'a sommé son bon il ne sait rien il n'a rien vu, il y en a Bah euh, Oui. Un ah mais tu vas vraiment la vendre, c'est ça le pire. Ah bah oui. Et tu l'as pas une bagnole Ah, oh, plein On va voir si c'est de l'arnaque. Tu l'as vendu combien Bah moi je l'ai pas revendu encore. Ah oui. On peut même pas aller dans l'église. Euh, moi qui voulais prier. Bah, tu te fais enculer. Et ouais, c'est ça. Mais désolé, mais ça c'est pas le pire. Parce que vendre un HMTT, ça c'est le pire. Mais c'est la bagnole qui coûte le plus cher pour l'instant. La bagnole, c'est vrai qu'un HMTT c'est vachement une bagnole. Un véhicule de terrestre. 4 euros, il ouais, faudrait le leur dire de mettre des, des trucs euh, merde vente euh, de tag de... un peu partout. Pas mal si je te la vends, je la je gagne que 10 000. C'est nul, non, ça vaut pas le coup. Par contre, dans Allez, je me têtais, si tu veux le vendre. tu... Je monter. J'ai eu de la chance, toi. Ah C'est bon, je l'ai shooté. Ça m'a ah, remis à 100% la vie. Bon, ouais, <rire> oh, bah monte. Il oui, bien, bah. j'ai un peu de me faire shooter à part ça. Tout va bien. Euh... C'est bon, non Oui, ma ceinture. Ouais, moi je, je suis au niveau du marché. Mets-toi au milieu de la route. Non. <rire> non, pro, promis, c'était toi. Non, pas. non. Bah, y a non, promis, ouais, non il m'a shooté, shooté dans tous les cas. Je suis pas mort. Ouais, vas-y, sérieusement. Que... Et si tu meurs, je te passe 10 000 pour tout ce stuff. Tu connais, oh, toi, le paradis. Que 10 c'est pas beaucoup. 50 000. 5 minutes. 5 minutes. Tu veux que je cours contre pas Il est mort. Vous avez perdu vos, tous vos permis véhicules pour avoir. Et, mec <rire> attends, mais. Mec. en fait, je crois que l'anticarquille, c'est qu'un bout. Euh, en fait, ça va. Je... Comment C'est que à certaines kilomètres heures je crois. Bah, je crois que je peux me cours en tant que. Patrick. <rire> Patrick. Pa Patrick. Patrick. en plus. Ah Patrick. Si, 10 ah, pas game. ah non, je peux pas. Il y a pas de musique. Pourquoi pas de pourquoi as G... Oh, c'est qui qui a tiré Pas Moi. T'as pas vu ton port d'arme, Marc Non, pourquoi D'accord. Bon oh, bah il respawn. Bah ouais. Ouais, ça sert à pas grand chose. Ah mais j'ai tout oh, gagné. Ah putain T'as. Oh, ma vie. T'as combien 87. Ouais, oh, même... oh, je m'en fous. Peut tu Je vais acheter une licence de pilote. Oh. Oh, Qu'est-ce qu qu'on a le droit de faire avec les hélicoptères Est-ce qu'on a le droit de se déplacer déjà Oui. Est-ce qu'il faut absolument avoir un héliport à côté Un héliport, pourquoi Ah pour euh, stationner, et tombe. Non, Parce que je que... peux te poser n'importe où, mais c'est juste que t'as pas le droit d'avoir des ressources et puis ensuite les utiliser pour euh, faire de l'argent. Ça, ils sont cool ça, ça. Et si sa bannière elle explose en fait, comment Pas mon souci. Ah bah ça va reboot. Ouais. Bah, gros, j'ai envie de te tuer. <rire> tu peux pas me buter, t'es fou, toi. Pour la peine, me casse. Bide. Poule mouillée. Ouais, j'ai pas envie de perdre un staff, quoi. J'ai pas envie de Ah, merde. J'ai pas envie de perdre un mais en fait, j'avais pas le droit de conduire le bateau tout à l'heure. tout compris. Mais du coup, t'as perdu quoi comme licence Parce que tu dois... Mais de conduire, parmi de bateau, et permis pas lourd. Tous les permis, quoi. Ah ouais. oh, bon mis ça, mis ça va je crois c'est pas cher encore Bateau c'est 1000 Conduite c'est 500 Et puis poids lourd c'est 1000 Ah, ah dit non, plus. ok d'accord Je viens qu'on fait pour mettre ces ah, en fait. elle est bien à 200 ta caisse Elle avance bien rien encore Bon moi je vais arrêter de jouer les... pour euh, ce soir oh, ah, moi aussi j'ai appris la reboot Hein Genre T'as dit quoi Genre Genre ouais ah. Je suis vraiment de jouer, sérieux. Vous êtes la première fois. Hein. Il dit ça Quoi? en 10 ans. À quel âge Pas de propriété. Mmh. Ah, mais 10 ans. Pas de profilité Pas de propriété. Pas de propriété. en Bon, messieurs, je vous dis bonne nuit, Marc, au lit. <rire> dis bonne nuit. Vivement bon, que tu vas à l'armée. <rire> <rire> non, j'ai déconne. Le petit con. Enfin, tu es à l'armée, <rire> qu'est-ce que je raconte, tu es con, moi. Bah oui. Euh, tu vas au lit tu dis bonne nuit Oui, euh, dès qu'elle est bonne, je vais au lit, oui. Je lui dis maintenant. Allez. Ouais, c'est bon, j'ai acheté... De toute façon, faut que je joue au chouette. Le serveur démarre, merci Voilà. Bah dis bonne nuit tout, comme ça en déco. Good night 20 secondes, j'ai acheté tous les permis. J'ai acheté tous les permis Non, Marc, good night, good c'est bonne soirée. Good night c'est bonne nuit. Même sur Arte, même moi je le savais parce que sur Arte ils le disent. Ouais c'est vrai. Ah, oh, J'adore quand tu quittes le serveur Bon bonne nuit Marc the server. Je voulais les farcher juste depuis avant Juste parce que je voulais le kick en disant Tout de suite <rire> <rire> Attends ah, bon. Bonjour Ouais bah, salut hey, quoi, euh, alors c'est toi le fameux nouveau Ouais c'est ça euh Mais j'ai pas, pas compris un truc, pourquoi t'as envoyé des messages mais à tout le monde Ben pour savoir voilà, qui c'est qu'il y avait sur, sur le serveur quoi Moi j'étais là, voilà, du coup euh, voilà quoi. quand tu commences euh, C'est un peu la merde quoi, ce, ouais. ce serveur en plus il est pas mal <rire> Il est pas mal, euh, comment on dit, mappé Ouais. Donc, euh, voilà c'était pour connaître à peu près toutes les ressources Quelle euh, okay. euh... sus boule Non c'est quoi <rire> euh, oui je sais pas qu'il fallu C'est le pire des trous de ballon <rire> euh, hum, Non après que tu saches euh, Ouais après juste euh, Si tu veux savoir des trucs C'est que en gros si tu veux là t'avais envoyé